Coucou Coucou les amis, ouais Oh, regarde ce qu'ils ont marqué Ouais, vous êtes frappés comme des pouilleux, euh... Ouais, puis après, regarde, ils ont marqué enfin, chez Manhattan Ouais, changez votre look, aller euh, Allez à Manhattan, euh, Place, de... À la guerre de Bretagne Ah, c'est à côté, nous, ah on bah a vu Ah, c'est pu... à côté Bah, serait bien qu'on aille voir, alors En ce moment, il y a des promotions pour, euh, Automne-hiver, nouvelle collection... Oh, ma... Regarde, il m'a traité Ouais, c'est pas gentil, ça Ta femme, c'est un verre de terre Oh là là Bon, ben, bah, faut qu'on aille à la boutique euh, directement à Manhattan, hein. Si tu veux te bien habiller, va bah, chez Manhattan dos de chameau, dos Dan, nous, pour se rhabiller, on part ouais. à Manhattan <rire>